Bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet Aujourd'hui nous continuons avec l'élément iframe Ok nous avons déjà parlé de quelques fonctionnalités, on continue hein, aujourd'hui On va parler de bordure, donc cet iframe que vous voyez là bon, Il y a, on va dire, il a une bordure On ne le voit pas très bien mais il y en a quand même Donc si j'augmente la taille, vous voyez là, il y en a si vous ne voulez pas votre bordure, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre 0 ici et ça disparaît. Ok. Euh, autre chose. Donc après, vous avez aussi les types de traits que vous voulez, si jamais vous voulez avoir une bordure là-dessus. On peut fermer ça. Une animation. Donc si vous voulez qu'il y ait une, euh, on n'est pas encore sur l'animation. Ok. Arrondi les courbe. Donc là, euh, c'est lorsque vous avez par exemple, là, bon vous voulez arrondir les coins, je vais mettre par exemple là, euh, 50, comme ça ça va être un peu plus voyant 50, 50 50 là, vous voyez, donc c'est assez arrondi, etc. Animation, si vous voulez avoir une animation d'entrée hein, de, de live -frame, vous pouvez, vous pouvez faire ça là. Bon, ok, on va s'amuser à ça, on va mettre une animation c'est toujours, je pas alors, bon, on va mettre quelque chose qui ok, bon, voilà Okay. Euh, configuration de balise on n'en parle pas dans ce genre de tuto, c'est un peu plus avancé avancé au fait c'est juste pour la superposition euh, c'est tout hein, pour, les, pour les fonctionnalités de, de l'iframe okay. si on regarde par exemple sur la version mobile ça donne quoi on va aller regarder notre iframe est là c'est un peu embêtant, vous êtes d'accord. Hein? Donc ça, c'est la version mobile hein, du, de, du site qui est en train de, de, de s'afficher. Donc là, on va aller regarder. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre hein? On va voir. Taille minimum, on va l'agrandir. On le met au maxi, ou taquet. Parce que la page, elle est très longue. Donc du coup, il nous affiche la version, euh, la version mobile hein, de cette page. Malgré ça, il y a toujours une barre de scroll euh, dessus. Euh, donc si on veut, euh, si on veut mettre un peu hein, de routeur, etc., hein, de, on peut le faire aussi. Ok, donc là, on a euh, l'arrondi. Si on trouve que ça nous embête, on peut le virer. On, mettra, tac, tac. on enlève, on enlève. Comme ça, on a un truc carré. C'est nous qui gérons notre page comme on veut. Si on regarde sur la version tablette, ça donne quoi? Ça donne ça, ok, on peut l'élargir un peu plus si on veut. Donc, clique droit sur l'élément et je vais aller, je vais regarder, largeur maximum tablette. Si je veux l'agrandir un peu plus, je peux le faire, ok. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire sur la version tablette. Quand les modifications me plaisent, n'oublions pas d'enregistrer notre travail pour ne pas perdre notre travail, ok. Pour ça, je vais enregistrer ici et c'est parti. La prochaine fois, ce que nous allons faire, on va importer, euh, on, va, on va faire un test avec euh, Google, euh, Google Maps. Okay? Vous allez voir comment est-ce qu'on récupère le code de Google Maps et euh, l'intégrer euh, sur euh, sur Frame, Ok Pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site Internet, hein, sachez qu'au niveau de l'agence ADWDE, nous avons mis en place une formation gratuite. Pour ce faire, allez sur notre site ADWDE.fr Vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation okay? ». Et vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations pour créer votre site en ligne. Nous sommes une agence web, ça nous ferait plaisir de, de créer votre site. Donc pour cela, hein, si vous aimeriez qu'on crée votre site, allez là et cliquez sur ce bouton, remplissez le formulaire, envoyez-le nous hein, et, euh, et on s'occupe de vous. Sinon, envoyez-nous un mail ou appelez-nous à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web à tout le V2. D'ici là, portez-vous bien et on se dit bye bye.